Corinne Desroutes, je suis déléguée générale de l'association Entreprendre au Féminin Bretagne. Donc, une structure qui a été créée en 2008 sur le Finistère, élargie à l'ensemble de la Bretagne en 2012, avec pour objectif d'accompagner les femmes sur la création d'entreprises et le développement de leur activité. Notre souhait était d'évoluer vers une transformation durable de notre offre et de nos pratiques vers une digitalisation Déjà l'acquisition de nouvelles compétences c'était le but premier et une révision de notre offre nous avons réadapté notre offre et nous sommes en transformation justement, une acquisition aussi de vocabulaire et on a réussi aussi à fédérer l'équipe autour de cette nouvelle dynamique Émilie Saint-Pierre, je suis chargée d'accueil et de gestion administrative chez Entreprendre au alpes montagne En aisance et en efficacité sur l'animation de réunions d'information collective en ligne, je découvre Entreprendre auvergne bretagne montagne Par ailleurs, j'ai aussi acquis une meilleure compréhension des enjeux et des modalités de l'animation de formation pour être un meilleur soutien auprès de mes collègues formatrices.